Vous voyez, pas Ah, mais ben, excusez-moi, monsieur, excusez-moi. En fait, excusez-moi, je voulais demander, chez la dame qui va attiquer là, dans la zone. Maintenant, pour demander à la dame qui va attiquer, vous êtes obligé de me prendre. Oui, oh, excusez-moi, monsieur, excusez-moi. Madame, là, c'est... Vous arrivez sur le carrefour là-bas. Ici là-bas Voilà, vous prenez la droite. Oui, voilà, un peu... J'allais le trouver. L'autre point là. Voilà. Ouais, Comment oh, excusez-moi. Ah, où est passé mon téléphone Et pourtant, je l'avais mis dans ma poche là. Ah, c'est toi, Bonjour Bonjour. S'il vous plaît, je demande je là où on fait vaccination. Ouais. C'est quoi Je ne suis pas un docteur. Je ne suis pas un docteur. Comment je. Je, comme vous êtes un monsieur, comme... je suis C'est quoi ça Je ne suis pas un docteur, monsieur, je ne suis pas un okay, médecin. Je veux faire vaccination. Mon problème est où, monsieur Je ne suis pas docteur, je ne suis pas médecin, je ne m'y connais pas dans ce domaine. Ah, ah monsieur, sinon, moi, moi, je dit, Mon problème est où ouais. C'est quoi cette bêtise là je, On fait vaccination, un ah, truc là Excusez-moi. Vous parlez, vous, je dis non, vous insistez. Excusez-moi. Excusez-moi. Ah, je n'ai pas des embêtements comme ça. Regardez-moi celui-là c'est pour qui le nom des Rasta des... oh, okay. oh, oh. on est dans le chat des on fait ah putain ah on et il comme fait... ah, ça là même ah. il y a de l'argent ah, oui. Oui, oui, oui, oui tu as que tu as lieu, franchement faut qu'on arrête non, on peut non oh, je, oh je, je, on de... doit on doit arrêter on doit arrêter oh je, ça c'est fini oh, ça c'est pas une vie on doit arrêter et, et, et, et. Et elle a ça, quand mm -mm. hey, oh, j'ai ça, là, c'est fini. Mm. Tu as dit qu'elle oh, est finie. Hein. Oh, j'ai ça, là, c'est fini. Ah. Tu connais, hein. Tata, Tata, Tata. Bonsoir. Oui, bonsoir, Bonsoir, Oui, Fais je cherche là où la dame qui va checker dans la zone. La dame qui va checker. Oui. oui. On... OK. Arrivez au grand carrefour, là, vous faites à gauche. Le carrefour qui est là? Oui, à gauche. Ouais. Donc en fait, a gozé le le petit flux? Oui. oui. Bon. Les... Vous avoir...